Salut l'internaute Pour ce troisième numéro d'Ils ont aussi mille choses à te dire, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane et Sylvie, deux citoyens engagés et actifs dans la lutte pour la préservation des terres agricoles et naturelles qui sont partout en proie à l'artificialisation. Avec d'autres citoyennes et citoyens, ils ont créé le CABA, le collectif alimentaire pour un Borli autrement. Et Borly, Borli 2, c'est le nom de l'endroit qu'il protège avec énergie face à l'agglomération d'Anmas en Haute-Savoie qui souhaite couler sous le béton des hectares de nature très importants dans cette région qui connaît de hauts taux des records de pollution de l'air avec la vallée de l'Arve très proche, mais aussi des risques de sécurité alimentaire dans le bassin Genevois transfrontalier avec la Suisse. Salut l'internaute Bonjour Sylvie, bonjour Stéphane, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, bonjour sémile merci de nous avoir accueillis. Et ben, avec plaisir. Alors avant de parler de vos luttes, les internautes et moi-même aimerions vous connaître forcément un peu plus. En quelques mots, hein, votre parcours personnel, professionnel, euh, qu'est-ce qui vous anime, bref, qui êtes-vous ben, Moi je suis retraitée infirmière, j'ai travaillé depuis deux ans, mais depuis plusieurs années, une dizaine d'années, je m'occupe des AMAP d'ANMAS <rire> où on a fait un gros travail et c'est ce travail-là qui m'a permis de me sensibiliser au monde agricole et puis aux problèmes des petits agriculteurs et, et aux fonciers agricoles et voilà mmh. euh, donc moi je suis enseignant en fait euh, j'habite depuis très longtemps dans la région parce que je suis né ici en fait ah vrai je suis un vrai voilà, comme ça qu'on dit euh, du coup moi j'ai vu la, la, la, le, le territoire se transformer et puis euh, le béton envahir et sinon, euh, du coup, moi, je ne fais pas grand-chose, à part être au cabaret en termes d'actes militants. J'ai fait des choses, sur, notamment en rapport avec l'écologie. Voilà. Et sinon, euh, qu'est-ce qui fait que je veux défendre ça Il y a aussi des raisons familiales. Des grands-parents qui étaient agriculteurs et mon frère qui est agriculteur juste à côté en fait, de la zone de, okay. de Borlid. Mmh. Ah oui, donc le lien, toi, c'est fait avec les AMAP et toi, du coup, avec ton frère, l'agriculture, tout ça. D'accord. Alors ici le sujet central c'est mais la plupart des gens qui nous regardent aujourd'hui sur la chaîne ne connaissent pas, euh, ils ne sont pas forcément du coin et même si elles le sont, c'est pas forcément facile de situer. -ce que où ça se situe, qu'est-ce que c'est Rapidement. Alors où ça se situe, c'est assez difficile à situer parce qu'en fait c'est... Sur la route de Tanin, je ne sais pas si les gens voient, enfin les gens d'ici verront peut-être, peut mais, mais grosso modo, ouais, on peut en mettre une petite carte, mais du coup, c'est situé en retrait de la route, donc en fait, c'est une zone qui est quasiment invisible, ceux qui la connaissent, c'est ceux qui, soit la travaillent, les agriculteurs qui sont dessus, soit les gens qui, de Cran, en fait, qui vont de l'aglo, qui vont se balader dessus, en fait. donc c'est une zone qui est très bien cachée, en fait, et très très peu connue. Après le projet, je ne sais pas si c'est une zone qui est en continuité avec le plateau de l'Oex. Donc quand on, on est plateau de l'Oex, on voit là, c'est la fin. Quoi. Okay. Et pour ceux qui ne connaissent pas le plateau de l'Oex, c'est un immense espace, euh, bon, exploité de façon agricole, mais qui est aussi une zone protégée en fait. Donc euh, il y a, en fait, c'est un grand espace vert. Il y a la Menoge après, mmh. au bout de cette zone. Et après, en fait, du coup, il y a la zone de, de, de, de Borlie 2. Et donc, du coup, il y a un Borlie 1. Il y a un Borlien. Qu'est-ce que c'est Borlien 1 c'est une zone industrielle, non euh, commerciale. Une zone commerciale et industrielle. Voilà, c'est une, ouais, une zone d'activité. zone d'activité exact, voilà. Voilà. qui n'est pas très bien conçue, où il y a quand même pas mal de pas de places vides, mais de places mal occupées. Beaucoup de parking, beaucoup de. En déshérence, en fait. Y a et qui, de... À notre goût, pour être amélioré, pour éviter Borly 2. Donc, si je comprends bien, Borly 1 c'est une zone commerciale, d'activité commerciale, où on retrouve des enseignes, de, de boutiques, etc. Euh, et Borly 2 se situe dans la continuité et risque d'être elle aussi bétonnée dans ce même but. Et vous, avec, euh, enfin vous n'êtes euh, vous pas les seuls euh, dans ce collectif, vous défendez becs et ongles ces euh, terres agricoles et naturelles contre cette future et éventuelle bétonisation c'est voilà. notre petite Notre-Dame-des-Landes locale. Ouais, ouais. <rire> juste pour qu'on sache, quel âge a ce projet de bétonisation de ces terres de... Quel âge a le projet de borly II En fait, il a une vingtaine d'années. Ah. Voilà, donc C'est un projet ancien euh, qui a été euh, on va dire, euh, conçu par les anciens élus il y a très longtemps. Par contre, après, ils l'ont mis dans le scott. Et le scott, il, il se termine à la fin de cette année. -là. Donc il va y avoir un nouveau SCOT qui va suivre de nouvelles règles, notamment les règles de Grenelle. Okay. Euh, selon ces nouvelles règles, le projet sera assez difficile à faire en fait, puisqu'il y a des contraintes. Par contre, dans le SCOT actuel, il est encore tout à fait faisable. C'est ouais. d'ailleurs donc, donc, peut-être pour ça que l'agglomération se presse un peu pour. Euh on leur a demandé, mais ils ne nous ont pas répondu. <rire> si, si, on, on, on leur a répondu par rapport au Scott. on leur a demandé. Et ils, ils ont, pas ont répondu, répondu, si, si, ils ont ah. répondu que ah, c'était prévu dans l'ancien Scott et que ça resterait oui, dans l'ancien Scott. <rire> okay, même donc, ils, ils ne s'adaptent pas. Ils oui, oui, oui. non, peu, il ne s'adapte pas du tout. Oui, ouais. parce qu'on peut noter qu'il y a une vraie précipitation sur ce dossier, alors qu'il date d'il y a 20 ans, on l'a dit, euh, et qu'une enquête publique, là, est menée euh, pendant un mois, un mois et demi. Est-ce que vous pensez vraiment que, euh, que l'issue de cette enquête euh, sera là pour suivre la vie des gens Est-ce que ça peut vraiment changer la donne ben Nous, on croit que ça peut changer les choses, Donc, vous vous bien sûr. On ouais. Alors, on invite ça, à participer à l'enquête ouais. publique, oui. Il y a pas mal d'enquêtes publiques sur des projets qui ont changé les projets, donc... Euh c'est en ligne ou alors il faut aller en mairie C'est en ligne, ouais. Et si je reviens un petit peu, parce qu'on ne parlait pas de la même question, donc effectivement la mairie, nous a, enfin l'agglo ouais. nous a répondu, donc effectivement ils veulent maintenir la cohérence de l'ancien Scott, c'est pour ça qu'ils qu veulent faire le projet. Après, là où ils ne nous ont pas répondu, en fait, c'est à la question, pourquoi est-ce qu'ils n'attendent qu est qu pas Et ça, on n'a pas eu de... Enfin, on a une réponse, c'est qu'ils veulent maintenir la cohérence de l'ancien Scott. Voilà, ouais on n'a pas eu une réponse plus, comment dire, plus profonde que ça, ou plus, plus, clair, plus claire, plus, ou plus politique. Plus transparente, c'est voilà. le mot. Donc là, ils ont fait une réponse, ils ont fait une réponse technique. En, mot, fait. Ouais. en fait, on, on prend en compte euh, les 20 ans qui sont passés, euh, l'évolution de la, la vision écologique, etc., c'est étonnant. Alors, autant, autant on voit un projet comme le projet du CEVA, qui est un projet qui, qui, date mais, qui date aussi, mais qui est d'actualité, tandis que celui qui a évolué tandis que celui-là, c'est un projet qui est absolument plus d'actualité, qui est obsolète, et c'est vrai qu'on se demande pourquoi ils le maintiennent. Hein. Alors, pour bien cerner le projet que l'agglomération d'Admas défend, euh, on voudrait comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette terre-ci, ces terres naturelles deviennent artificialisées, euh, et que ce projet arrive au, à terme, qu'est-ce qu'il va y avoir Qu'est-ce qui sera construit Alors, c'est une, il va y avoir une zone artisanale, ils veulent une zone artisanale, il y a des côtés positifs dans leur... Euh, dans leurs objectifs, les côtés positifs, c'est d'aider les artisans. Ça, nous, on n'est pas contre les artisans. Et l'autre côté positif, c'est qu'ils gardent la main sur le foncier, c'est-à-dire qu'ils louent les terrains. L'agglomération loue les terrains. L'agglomération loue les terrains aux artisans qui construisent eux-mêmes. Et eux, donc, ils ont le, leur fond, le fond, si vous voulez. Et puis nous, on a le. Et, mais il reste maître du foncier pour éviter ce qui se passe dans les autres la zones. Spéculation et tout ça. La spéculation, c'est une bonne chose, ça déjà. Ça, c'est une bonne chose. Mais bon, dans un contexte que ça se réalise. Voilà et, le la... ça se réalise et le fait que ça se réalise, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et le fait que ça se réalise, ce n'est pas une bonne chose au niveau de l'environnement. Ça, c'est très clair. Et puis des agriculteurs, parce qu'il y a trois agriculteurs qui travaillent sur cette zone. Et c'est aussi un dommage, parce qu'il y a énormément à Annemasse, enfin dans l'aglo. Il y a énormément de zones dans les zones commerciales ou d'activités existantes les de dents creuses. De ouais. Et on aimerait voilà, qu'ils utilisent ça par rapport à, à l'artisanat. Et quel est quels sont les arguments que l'agglomération euh, avance pour ne pas utiliser ces, ces espaces euh, libres euh, qu'on appelle dents creuses Alors pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas les dents creuses euh, oui. La dernière fois, à la dernière rencontre, euh, ils nous ont dit qu'ils avaient lancé un plan d'en creuse. Par contre, leur argument pour ne pas utiliser des dents creuses, en fait, c'est simple, c'est un argument économique. C'est-à-dire que ça coûte moins de 20 euros, sur, enfin, une vingtaine d'euros sur la zone de borly et ça coûte, euh, enfin, ils nous avaient dit 200, 200, 200 euros sur euh, les autres zones, voire carré. plus. Donc, en fait, c'est un argument purement économique, parce que du coup, ils reconnaissent qu'il y a des dents creuses, ils reconnaissent les problèmes. C'est pas du tout un vrai. argument à 20 ans, hein. c'est un argument euh, pour, oui, pour aujourd'hui, pour, hein, pour leur porte-monnaie du. Factuel, <rire> <etc>. <rire> ouais. Alors maintenant, on sait ce qui risque d'y être construit sur ces terrains, ces terres naturelles. Euh, mais on aimerait savoir aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui existe aujourd'hui des agriculteurs, des, des, des, des, des terres vierges Qu'est-ce qu'il qu y a aujourd'hui sur ces terres Il y a agriculteurs, oui, sur, sur les, la plus grande partie. Mais il y a des chemins, des... c'est un, de, un lieu de balade aussi. Hein. C un... Par rapport à Confsal, par exemple, et par rapport à l'agglo Borlideux, on peut partir de, de ces endroits-là, puis aller euh, au loin se balader et puis après, mais au niveau flore et faune, moi je suis pas très doué là-dessus. Bon, au niveau flore et faune, en fait, il y a... On va fin, avoir une éducation. Il y a des espèces... Il euh... y a des espèces protégées. Protégées ah, ouais. euh, ouais. ah ouais. Enfin, du coup, si je précise un petit peu, parce que du coup, pour l'enquête publique, ils ont fait une étude d'impact, étude d'impact qui est disponible depuis quelques temps. En fait, ils ont été obligés de la mettre en ligne pour, euh, pour les citoyens. En fait, ils l'ont mis un petit peu tard, mais ils l'ont mis... Et donc, du coup, oui, il y a plusieurs espèces. Enfin, L'espèce la plus emblématique et la plus précieuse, on va dire, c'est les crapauds sonneurs à, ça, à ventre vente. jaune, dont ils ont trouvé quelques, quelques traces. Après, il y a beaucoup d'oiseaux apparemment, des orvets, des lézards aussi de type spéciaux. Après, c'est pas partout sur la zone, c'est localisé. Mm -hmm. euh, en flore et faune, il y a aussi pas mal de choses. Enfin, L'étude d'impact est assez bien faite, donc du coup, il y a, enfin, tout est décrit dedans. Et euh, le CABA organise une journée naturaliste, je crois que c'est le 27 mai. Donc on a des amis naturalistes qui vont venir pour visiter la zone, la présenter aux gens qui voudront euh, la découvrir et voir s'il n'y euh, a pas quelque chose qui a été oublié dans l'étude d'impact. Okay, voilà. <rire> Alors justement, tous les deux, vous faites partie du CABA, le collectif alimentaire pour un borélier autrement. Quand est-ce que ce collectif a été créé Alors l'association, le, le collectif a été créé il y a à peu près une année, je dirais. Mais l'association existe depuis le début, début de l'année. Alors oui, au-delà de l'association qui, qui est euh, plus euh, administratif, je dirais, bon pour simplifier, mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi vous avez créé euh, ce collectif, pourquoi des gens se sont rassemblés euh, pour défendre cette terre. Est-ce que vous aviez euh, un projet citoyen euh, pour bord les 2 Alors, euh, ouais. Ah, on se coupe. Vas-y, vas-y. Le projet, oui, il y a eu, en, avant même que l'association soit créée, on avait... Enfin, certains ont rédigé un contre-projet euh, pôle agricole de proximité. Ouais. Donc, pôle agricole de proximité avec plusieurs options. Des options d'installation de jeunes producteurs, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent s'installer et qui n'ont pas de terrain. Et aussi, une, un projet de légumerie pour les cantines scolaires, de légumerie bio pour les cantines, les cantines scolaires. scolaires. Enfin, un pôle agricole, plusieurs, plusieurs activités qui se complètent, et pour l'agglo, pour la, pour, pour la ville. Bien sûr ah, ça me fait penser justement à une, une actualité euh, locale et, et récente. L'agglomération d'Annemas va imminemment fermer sa, sa cuisine centrale qui, euh, qui confectionne et qui livre les repas de tous les écoliers de l'agglomération. Et, et du coup, bah, ça a un rapport direct avec l'alimentation locale. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre Borlie 2, son avenir et justement euh, cette vision globale des choses C'est assez compliqué parce qu'en fait, du coup, l'idée du Kaba à la base, c'était de défendre les trois agriculteurs enfin, qui sont et sur là, le terrain. Enfin, voilà. Enfin, voilà, donc euh, qui puissent... Euh, qui puissent assurer leurs activités jusqu'à la fin, parce qu'en fait la, la zone de Bordelais 2, c'est 20 hectares, donc je crois que c'est 6% du territoire de Cransal, du territoire agricole, de, pas de Cransal, de la Glo, de cran je ne sais je plus. Mais bon, grosso modo, par contre, ça j'en suis sûr, c'est un tiers de la sur, des surfaces planes de Cransal. Donc en fait, ah oui. ça permet aux agriculteurs ah. de faire leur foin et de faire leurs ah. céréales. S'ils si n'ont plus cette zone, en fait, ils seront dépendants, ils vont acheter euh, ces produits. Donc les trois agriculteurs qui sont sur la zone, il y a un agriculteur qui est relativement jeune puisqu'il a 40 ans. Les deux autres, par contre, sont des gens qui vont partir à la retraite dans les 10 ans, voilà. Donc eux, ils ne vont pas occuper la zone éternellement. Et donc c'est pour ça que du coup, il y avait eu ce projet alternatif. Donc, comment on pourrait installer des agriculteurs plutôt en maraîchage sur la zone Pour l'instant, c'est enfin, de l'élevage. Et le truc, en fait, c'est que, que l'agglo est assez d'accord avec le projet agricole de proximité. Ah, mais voilà. pas là. Mais pas là ailleurs <rire> <rire> gens, je... euh, donc ailleurs, ailleurs sur la zone. donc L'idée, c'est qu'à chaque, chaque fois qu'on qu les rencontre, c'est la même chose. Ils disent qu'ils ben, il ben, sont prêts à le faire ailleurs et donc, du coup, il faudrait qu'on lâche Boreli 2, en fait. Et puis, du coup, ils trouveraient des hectares ailleurs. C'est où euh, le ailleurs Et c'est quand Il n'y a pas, pas, a pas de réponse pas à de ce niveau-là Et c'est quand, en fait, il y a la commission agricole de l'aglo Il euh, y a des membres du CABA qui sont dedans, qui, qui, qui, qui met en place le projet agricole de l'aglo en ce moment. Donc, okay. c'est en cours. Mais voilà, il y a une petite entourloupe, on va dire. C'est en cours, mais ça semble très en cours quand même. C'est très en cours, oui. Admettons, ouais. okay. faut... ah, vous lâchez y a pour les deux, nous lâchons. Il n'y a pas de, de concret, c'est du, voilà. du projet. C'est du projet, oui, oui. Rien ne nous garantit qu'un jour, peut-être, quelque part, sera euh, euh, réalisé ce… enfin, et puis c'est même absurde, hein, ça c'est mon avis, mais euh, de détruire un capital naturel existant, aujourd'hui, euh, pour éventuellement, peut-être, un jour, ailleurs… il y a quand même beaucoup d'éventualités, hein, c'est… Euh... <rire> c'est une destruction qui est clairement irréversible, c'est-à-dire que si oui. euh, c'est bétonné, ça ne sera jamais plus en terrain agricole. Un peu ah, comme à Notre-Dame-des-Landes, hein, tu faisais référence tout à l'heure, un capital, un, un bien commun euh, naturel euh, risque d'être détruit, alors qu'on en a vraiment besoin, et une fois détruit, ben, très Très difficile de dépolluer, très cher et puis voire pas possible et euh, dans notre bassin ici euh, il faut rappeler que nous sommes euh, euh, du coup frontaliers avec la Suisse avec le canton de Genève précisément et qui est fortement dépendant de, des maraîchages des terres agricoles françaises dans cette zone frontalière il y a donc un risque de, de, de, de, de sécurité alimentaire euh, délicat. Euh, Est-ce qu'on a des choses à dire à ce niveau-là euh, C'est vrai que la Suisse du coup, utilise beaucoup le maraîchage français, notamment à Gaillard, parce qu'on est à Gaillard, là, donc oui. c'est à côté. Euh, après, il y a aussi euh, l'idée de faire de l'agriculture locale, et c'est ça qui est prévu dans enfin, les pôles ag euh, agricoles de proximité. proximité. Je crois que ça s'appelle comme ça, dans la loi. J'ai un petit peu oublié. Mais du coup, c'est prévu par la loi. Enfin, c'est quelque chose qui, est, enfin, qui a une existence juridique en fait dans les textes. Donc je crois que c'est de 2014 le texte qui définit en fait, le cadre du pôle agricole, aliment, enfin, pôle agricole de proximité. Mm -hmm. Et du coup, il y a même des aides pour les maires, pour euh, les aider à concevoir ce genre de choses, etc. Parce que les communes vont avoir les agglomérations, vont avoir des obligations en fait, euh, d'approvisionnement de, de, de, de, local dans l'agriculture donc en fait la, la masse, de, de toute façon en fait aura des obligations de se fournir localement en agriculture donc ils ont de toute façon intérêt Légalement ou juridiquement à ouais. concevoir des. À part, si la possibilité n'existe plus. Hein? <rires> et là, pour le coup. Euh... Ce qui se passe dans le Scots, enfin, si on suit la c'est que le précédent Scots, en fait, tentait de sauver des terres agricoles. Le problème qu'on a localement, c'est que, enfin, pour ceux qui ne sont pas d'ici et qui suivraient la chaîne, c'est que du coup, on a une croissance démographique énorme et on a un taux de construction qui est énorme. Enfin, on est une des régions de France en fait qui se développe le plus rapidement et. Le... Le plus vite, donc en fait, on bouffe des terres agricoles en fait plus rapidement qu'ailleurs. Et le paradoxe, c'est qu'on est une des régions en fait où agric les agriculteurs sont mieux payés. C'est-à-dire que dans la région, l'agriculture c'est une, enfin, une pratique économique viable, une activité économique viable. C'est-à-dire que les agriculteurs sont suffisamment payés, on leur paye. C'est pas, oh, pas rien à préciser. C'est pas ouais. rien à préciser. Donc ça veut dire qu'en fait, on détruit localement une activité économique qui fonctionne, qui fonctionne pas ailleurs, mais qui fonctionne relativement bien ici. Ouais. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Oui, attention. sur ces terres, du coup, hein, Borlie 2 euh, était initialement prévue la construction du, de, de, du châle, de l'hôpital public, qui a finalement été construit plus loin, au bord de l'autoroute, à, à Fendrol. Puis aujourd'hui, enfin, depuis 20 ans, cette euh, ZAC. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a euh, avant tout une, une vision de l'économie, de la croissance, qui passe à travers la construction, l'agrandissement des villes, du coup la bétonisation des sols Est-ce qu'il n'y a pas... Euh, est-ce que ce n'est pas ça Est-ce que est pas ce n'est pas ce, ce projet capitaliste hein, Nommons les choses. Est-ce que finalement tout ça, ce n'est pas le problème qui englobe celui d'après Si on remonte plus avant encore, si je remonte un petit peu dans l'histoire, avant, avant le projet d'hôpital, il y avait un projet d'autoroute. Ah, ben bah voilà, bah, est-ce que ce n'est pas justement cette idéologie-là, cette vision n'est pas le problème de départ Alors, euh, est ça, est moi, le sur, sur l'idéologie, le, le, je suis d'accord. Après, au niveau de l'agglomération, d'avoir côtoyé, d'avoir vu comment ils travaillaient, je me demande si c'est ça, enfin, je me demande si c'est ça, on ne sait pas trop, s'il n'y a pas aussi d'intérêt personnel, et puis... s'il y en a, c'est que c'est ça. Oh, je, oui, ce oui, c'est ça, là, mais c'est surtout un manque de... pour moi, c'est un manque de vision, quoi. Je, je, je, ils il manquent de vision, et ils sont un peu le, la tête hors de l'eau, et ils, ils prennent des... Mais leur vision, comme, bah oui, la vision, de toute façon, la vision de la, de la surcroissance. C'est sûr, on, on devrait être dans la décroissance. Puis on devrait bien ah, réfléchir. <rire> on, on, devrait, oui. on devrait bien réfléchir à. Ben voilà, il y a beaucoup de monde qui vient, qui s'installe, mais il y a un moment, ça ne pourra pas faire. Et puis, même si les conditions économiques de la Suisse, l'avantage de la Suisse euh, dégringole, qu'est-ce que deviendra la région Elle sera bétonnée, il n'y aura plus personne. Et puis même ces grandes zones, l'autre fois j'étais à Grande dans la zone commerciale mmh. et j'étais à pied, j'ai porté ma voiture à, à réparer, j'étais à pied. Après je suis allée à Botanique, mais ces rues c'est dramatique, il n'y a personne là-dedans, on ne peut que utiliser une voiture pour aller là-dedans, à pied c'est pas pensable, il y a un bus qui passe tous les 36, quand il passe il est vide, donc personne ne vient à pied, et c'est complètement à repenser oui, le système et tu vois, ce genre de choses, ce n'est pas du tout propre à notre région, hein. loin de là, c'est partout en France, et je crois même qu'on est les champions du monde hein, sur ces zones euh, qui s'étendent à perte de vue béto bétonisées de partout, prévues pour la voiture et c'est tout, euh, c'est un problème euh, majeur partout en fait. Bon après, pour que, on va être, enfin, si on précise sur la zone qui a été faite, et pour pas qu'on se fasse attaquer non plus par l'agglos, c'est que eux, dans le projet qu'ils ont de zone artisanale, ils ont prévu tout ça, c'est-à-dire qu'ils ont prévu les déplacements d'où, le vélo, les arbres, etc. Non mais, je n'ai pas dit que c'était bien, mais ils l'ont prévu. Le problème, c'est qu'en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est ce qu'ils appellent de l'aménagement qualitatif, enfin, sur une zone qui, de facto, est déjà qualitativement très bien, puisque c'est une zone naturelle. Alors que du coup, ce qu'ils pourraient faire, c'est ce qu'on essaie de les pousser à faire, mais c'est sur les zones commerciales, notamment à grand etc., d'utiliser les dents creuses et de profiter du fait qu'ils refassent ça pour du coup faire un aménagement plus qualitatif sur des endroits qui sont déjà détruits, en fait, pour grignoter moins. Donc là, c'est c'est assez compliqué. Et si on reprécise un petit peu sur l'aglo aussi, apparemment, on peut le dire peut-être ici. On on a des espions un petit peu à l'agglo et on ne sait pas tout mais <rire> apparemment. <rire> ça, ça, des espions, ouais. ouais ouais. Non, okay, du coup on est alors. encore à certains trucs. Enfin quand on va les rencontrer en fait, ils, soit ils sont mutiques. La dernière fois ils étaient mutiques, ouais. c'est-à-dire qu'ils ne répondent pas. Soit en fait ils font une réponse commune. Mais on sait que derrière cette réponse commune en fait il y a un désaccord très profond. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils ne sont pas d'accord sur la zone. Au sein de l'agglomération déjà des fractures. Il y, a, il y a des fractures. Le problème c'est qu'on ne sait pas exactement en fait où passent les fractures et qui veut quoi. Il y a des gens dans la, fin, des élus de l'agglo clairement notamment des anciens comme le maire de Vannes qui étaient contre le projet au départ. Ah, deux... Oui, Après, le problème, c'est qu'il était un peu seul. C'est ce qu'il nous a dit l'autre jour. Voilà. Donc Il n'a pas pu, enfin, euh, seul, il a voté contre, mais bon, il était tout seul. Enfin, il y avait quelques-uns, mais voilà. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des désaccords, mais on ne sait pas exactement où passent les désaccords. Ouais. Donc C'est pour ça que certains, on ne sait pas si ça va marcher, mais certains nous ont enjoint de participer à l'enquête publique, et on ne sait pas, en fait, dans quelle mesure l'enquête publique, qui a une valeur consultative en principe, hein, euh, peut être importante, mais du coup euh, l'idée c'est d'y participer, pour euh, parce que si ça peut avoir un effet, peut-être que ça aura un effet plus grand que… Bien sûr, bien sûr. On mettra les liens dans la description de la vidéo, bien évidemment. Alors euh, non loin d'ici, nous avons un, un autre exemple, euh, près de Saint-Julien, donc au nord de Saint-Julien, à quelques kilomètres. Euh, de, de l'endroit où, où se situe euh, Borlie 2, euh, euh, le même problème avec l'extension d'une zone euh, commerciale euh, avec McDonald's et autres joyeusetés. Euh, Est-ce qu'on peut parler, que ce soit pour cette zone-là ou celle de Borlie, euh, de zone à défendre comme à Notre-Dame-des-Landes. Sur Borlin, nous, on parle de zone à défendre. Sur Borly, <rire> je trouve qu'on peut tout à fait <rire> parler de zone à défendre. Ouais. Mm. Surtout qu'il y a aussi des places dans les, la zone artisanale de Lécula, il y a des places vides, c'est pas loin. Hein. Mm -hmm. Quand on va voir un artisan, on peut aller un petit peu plus loin. Et puis... Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est des zones, la zone de saint julien ou la zone de Lécula, c'est des zones qui sont hors de la Glodan mass mm -hmm. Et donc, nous on leur demandons, mais pourquoi est-ce que vous ne profitez pas de ces zones-là sont inoccupés, enfin les tu là, euh, il y a de la spéculation d'ailleurs sur la zone des l'écula, des gens qui achètent plus qu'ils qu ont besoin, apparemment. Euh, mais enfin, on n'a pas eu de réponse très claire là-dessus, mais enfin, clairement le truc c'est qu'apparemment ce n'est pas dans la quoi. Oui, il y a, y a autre, aussi autre chose, c'est qu'on se pose des questions sur ce projet, il est présenté 60 artisans qui, qui attendent pour s'installer. Depuis 20 ans depuis 20 ans. sont déjà Ils sont en retrait, Et en 700 emplois à la clé. Donc 700 emplois, on a compris que c'était un peu des relocalisations. Donc ils ont peut-être plus d'avantages à s'installer là. Ils laissent un autre endroit. Donc ce n'est pas des vraies créations d'emplois. Il y a un petit lapsus de Mais monsieur du PC l'autre ah oui peu, Ce qui est un petit peu... Ce qui, moi, ce qui me pose question c'est que ça fait à peu près ça fait quand même un moment qu'on fait du bruit on a eu pas mal d'articles pas mal de... et on a rencontré aucun artisan enfin moi je serais artisan je voudrais m'installer là il y aurait un cabas qui ne veut pas bah, j'irai les voir ah d'accord et on et a vous... rencontré personne per... et quand on demande à l'aglo mais qui sont ils bah, existe -il voilà existe-t-il <rire> qui sont ils quels sont leurs réseaux <rire> c'est pas évident moi j'ai rencont... enfin en, en faisant une on avait fait signer une pétition aussi et on s'était installé à Cranfsalle devant la, la, la supérette, je ne sais plus comment elle s'appelle, la supérette de Cranfsal. et j'ai rencontré un, un artisan qui souhaitait s'installer, pas spécifiquement sur Borly, enfin il cherchait, il cherchait oh, une bon. place, mmh. alors il disait bah, « ben non, moi je ne peux pas signer la pétition puisque je cherche des, des places pour m'installer ». Et quand je lui ai expliqué qu'en fait il y avait des, des dents creuses, qu'il y avait des, des lieux, et des... il disait bah Non, moi je ne veux, des... veux pas détruire des terres agricoles. Donc signé... Si effectivement on peut. On... Il a signé, tout le monde a signé <rire> notre pétition. <rire> <rire> on... Signé on a... aussi, bien sûr. Elle est en ligne d'ailleurs, la pétition Elle est, Elle est en ligne. ligne. et D'ailleurs, on... de... du public, on reçoit, quand on fait des démarches comme ça, de... où on les voit parce qu'en ligne on ne les entend pas, mmh. quand on discute avec les gens. Tous les gens en ont marre des constructions, en ont marre de cette zone. En... Enfin, ils sont... Donc l'enquête publique, faut vraiment participer Il faut participer. vraiment y aller à l'enquête publique, oui, oui. Il faut vraiment y aller. Aller à l'enquête publique. On peut participer <rire> en ligne aussi. <rire> oui, oui, on mettra, on mettra les liens. Peut-être des dates, des rassemblements, des choses à rappeler Alors, la prochaine étape, c'est l'enquête publique. Alors, l'enquête publique, on peut faire en ligne, mais on peut aller sur place aussi. Et l'enquêteur, qui semble assez ouvert à nos... À nos, à, ce, à nos arguments, et il est là le 15 mai et il est là le 12 juin. Il est présent, donc on peut aller le rencontrer lui-même et discuter avec lui, et ce qui l'encourage d'ailleurs, okay. aux donc, horaires de la mois, mairie. c'est la fin de, la, de Non, c'est la fin de l'enquête publique, c'est le 15 juin, mais c'est les, les deux jours de présence okay. où il sera là, 15 mai et 12 juin. Et l'autre grande journée, c'est grande journée festive, journée naturaliste le 26 mai, 27 mai pardon, 27 mai, le 27 mai, et sur place, sur le, sur le lieu même de Borlie, et en présence de naturalistes, donc c'est des naturalistes qui vont travailler sur la zone pour voir euh, ce qu'on qu peut trouver au niveau euh, faune, faune, flore, etc. On va se balader voilà. aussi, parce c'est grand. Génial. <rire> Il y a une date aussi qui est importante, c'est qu'apparemment, le, enfin les débuts des travaux, si tout se passe bien pour la glosse, ça commence en novembre. Donc c'est très bientôt. Voilà. Donc il y a quand même une. Enfin il faut se bouger maintenant. C'est maintenant, maintenant. Voilà. voilà. voilà. C'est maintenant ou jamais. Et un <rire> dernier mot peut-être à, à dire aux internautes locaux, nationaux, internationaux qui nous regardent Pour les locaux, euh, participez à l'enquête allez sur place pour découvrir la zone, parce qu'elle est vraiment belle. Je vous conseille d'y aller le soir même au coucher du soleil c'est magnifique. Euh, pour les nationaux, euh, ben, du coup, le bétonnage étant euh, quasi universel maintenant en France, j'ai lu quelque chose comme 60 000 hectares qui disparaissaient euh, chaque année, ça me semble beaucoup, si chaque année, mais enfin, si, de toute façon c'est beaucoup. Ça, sous le béton, donc ouais, voilà. Voilà. donc bah, mobilisez-vous ici et là et puis euh, enfin, défendez euh, ce qu'il y a à défendre. Voilà, voilà mobilisez-vous. Hmm. Si tout bien. le monde se mobilise, vrai, les choses changeront. À l'heure où on parle de convergence des luttes, euh, c'est vrai que tout ça, ça résonne en hum, nous. Énormément. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions et d'être venu sur ce canapé. Ouais, merci à toi. Merci. <rire> à bientôt. Et merci à toi, cher internaute, d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le quatrième numéro d'Ils aussi mille choses à te dire. A cette occasion, je recevrai Mathilde Panot, députée France Insoumise. Avec elle, je parlerai de son engagement personnel qui l'a conduit jusqu'à l'Assemblée nationale et de toutes les questions politiques et personnelles qui gravitent autour de ses engagements. D'ici là, si tu as apprécié cette, cette émission, cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter et bien sûr, t'abonner à la chaîne YouTube. Mais aussi, si tu le désires, de me soutenir sur Tipeee.com. Je t'embrasse, à la prochaine. Ciao